Alors que les prix de l'énergie flambent avec celui de nos vies Le gouvernement néolibéral en place ne cesse de favoriser ses amis On nous accorde généreusement s'emballer en à mars Quand l'évasion fiscale est de 80 milliards 80 milliards qui n'iront pas dans les caisses de l'état 80 milliards volés au peuple à qui on demande de payer toujours plus 80 milliards qui n'iront pas dans nos hôpitaux Dans nos services publics ou dans nos retraites 80 milliards qui couvriraient sans peine une baisse des taxes pour faire face à l'inflation. Nous réclamons la justice sociale, la justice fiscale. Nous voulons vivre et non plus seulement survivre.